On regarde maintenant quels sont les différents types d'entrevues. Euh, juste une petite parenthèse, c'est possible là, que vous voyez ici des, euh, des styles ou des genres d'entrevues qui sont beaucoup plus élaborés que ceux à quoi vous allez faire euh, face pendant votre recherche de stage. Euh, mais euh, sachez que ça existe et puis peut-être que dans d'autres démarches de recherche d'emploi, vous allez être confronté à différents types d'entrevues. Donc, d'abord, commençons par les styles. L'entrevue structurée ou directe, c'est vraiment une entrevue classique où c'est l'intervieweur qui vous pose des questions et puis vous répondez. Ensuite, il y a l'entrevue qu'on dit semi-structurée, c'est-à-dire que les questions vont être un peu plus générales et l'intervieweur va vous laisser justement là, prendre beaucoup plus de temps là, pour parler de vos expériences, de votre personnalité, etc., et à l'autre bout du spectre, il y a l'entrevue libre ou indirecte où vraiment, là, l'intervieweur ne fait que demander, par exemple, « parlez-moi de vous ». Et puis, c'est à vous, justement, de vous structurer et puis euh, d'être capable de tout dire ce que vous avez à dire là, dans ce type d'entrevue-là. Je vous dirais que pour le stage et même là, pour la plupart des emplois que vous allez chercher, ça va être une entrevue structurée ou directe. Maintenant, les genres d'entrevues. Euh, le premier genre, c'est l'entrevue seule à seule ou euh, qu'on dit des fois euh, coin de table. C'est possible que vous en ayez passé peut-être dans le cadre d'une recherche d'emploi de, étudiant. Donc, euh, s'il y a un seul employeur euh, et puis euh, qui vous pose quelques questions, euh, on va dire que c'est une entrevue de ce genre-là. Ensuite, un peut plus élaborer une entrevue avec un psychologue. Euh, donc, des fois, ça fait partie justement d'une démarche avec des tests psychométriques et tout ça. Euh, C'est peu probable que vous ayez ce type d'entrevue-là dans le cadre d'un stage, mais sachez que ça existe. Ensuite, l'entrevue devant un comité qui est une entrevue assez fréquente. Où euh, il y a euh, l'employeur, c'est-à-dire que ça peut être, euh, par exemple, euh, une personne qui est euh, issue de, du département des ressources humaines, une autre qui est du département pour lequel vous allez travailler, euh, puis il peut y avoir d'autres gens aussi là, qui, euh, qui sont présents à l'entrevue. Ensuite, une entrevue de groupe, c'est une entrevue avec, euh, pour laquelle vous êtes avec d'autres candidats, on va en reparler un peu plus tard. L'entrevue téléphonique, c'est à peu près comme une entrevue classique, c'est seulement que ça se passe au téléphone. Donc, pour l'entrevue téléphonique, il faut qu'on se prépare aussi bien qu'une entrevue classique. Le ton de voix va être très important. Donc, on dit des fois de sourire, même si la personne ne vous voit pas vraiment, pour qu'elle sente l'intérêt, la motivation. Et ensuite le speed jobbing qui est des fois dans les salons carrière emploi où vraiment là, on rencontre plusieurs employeurs pour un petit moment euh, pour essayer de vendre sa candidature. Parlons maintenant des mises en situation. Euh, les mises en situation, c'est un moment très important d'une entrevue parce que euh, les, les comités de sélection, euh, les employeurs, ce qu'ils veulent faire d'abord et avant tout, c'est pas seulement évaluer vos compétences, mais beaucoup euh, votre personnalité et vos attitudes, notamment là, avec les autres membres d'une équipe. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est justement vous proposer une mise en situation pour voir comment vous réagiriez dans cette situation-là. Donc, parfois, ça va être une une, seulement des questions. Euh, je vous donne un exemple. Euh, vous arrivez le matin, euh, votre, euh, votre patron veut vous voir pour régler un dossier. En même temps, il y a un client qui vous appelle et puis euh, vous voyez aussi qu'il y a un collègue là, qui, a, qui a besoin d'aide et puis euh, il, vous, il vous fait un signe de la main, il a besoin de vous. Euh, donc, qu'est-ce que vous faites? OK Il n'y a pas de mauvaise réponse là-dedans, on veut savoir un peu comment vous allez prioriser vos actions, comment est-ce que vous allez communiquer et tout ça. Il peut y avoir aussi des mises en, en, situation, en situation de groupe, donc ça on va y revenir un peu plus tard. Et aussi dans des formes plus élaborées d'entrevues, il peut y avoir des acteurs qui sont impliqués là, dans des mises en situation. Donc Par exemple, il y a une actrice qui, qui arrive dans, dans, dans la salle d'entrevue, qui est en panique et tout ça, puis vous vous devez gérer là, cette situation-là avec elle. Donc, ce qu'on cherche, comme je le disais au départ, c'est vraiment d'évaluer vos attitudes dans des contextes comme celui-là et évaluer aussi vos réflexes là, par rapport aux autres employés, aux autres gens avec qui vous travaillez. Maintenant, comment est-ce qu'on devrait répondre à une mise en situation euh, D'abord, essayez de prendre votre temps. Donc, prenez le temps de souffler un peu. Et puis, euh, souvent, il manque des informations là, dans la mise en situation qu'on nous présente. Donc, vous pouvez euh, justement prendre le temps d'aller de, chercher de, des informations supplémentaires. Donc, euh, ça ici, c'est un petit modèle qu'on vous propose. Pour résoudre un problème, donc d'abord, comme je le disais, aller recueillir des, des informations supplémentaires. Ensuite, les analyser, donc prendre le temps justement peut-être de les prioriser. Vous pouvez même prendre des notes sur une feuille. Hein, ça démontre que vous êtes organisé, que vous avez une capacité de réflexion. Les classer par ordre d'importance. Ensuite, vous pouvez peut-être demander là, dans votre mise en situation l'avis d'un expert. Si, bon, C'est sûr que si vous manquez de temps, ce n'est peut-être pas l'idéal d'aller chercher l'avis d'un expert, mais dans certaines mises en situation, ça peut être intéressant de le faire. Ensuite, prenez une décision. Même si vous n'êtes pas certain, il s'agit quand même d'en prendre une. On veut savoir votre capacité de prendre une décision, de l'assumer. Euh, de La communiquer aussi. Donc, euh, euh, si vous décidez, par exemple, d'aller régler le dossier avec euh, votre patron, mais il faut quand même le dire à votre collègue, puis aussi le dire là, au client qui est à l'autre bout du fil. Et ensuite, mettez en application votre plan. Les entrevues de groupe maintenant avec d'autres candidats. Ça m'étonnerait que vous soyez dans ces situations-là dans le cadre de vos stages, mais quand même, ça peut être intéressant de voir ce que c'est. Euh, donc, il peut y avoir ou non un animateur pour ces situations-là. Euh, on veut savoir justement c'est quoi, quoi votre position dans un groupe. Euh, Est-ce que vous allez prendre le rôle du leader ou non? Est-ce que vous allez être capable de collaborer avec les autres? Euh, bon, souvent, ça va être en présélection, donc ça va être une des étapes dans un processus d'embauche. Donc, euh, encore une fois, on évalue les attitudes, l'esprit d'équipe, l'esprit de collaboration et je vous donne deux exemples réels. Euh, entre autres, on peut demander aux gens qui sont dans l'entrevue de construire une maison en bloc Lego ou une tour, ou quelque chose comme ça, pour savoir justement si vous êtes capable de bien collaborer, si vous allez arriver à un résultat euh, dans, dans une situation qui peut être un peu stressante. Sinon, ben, on peut vous demander, exemple, de sélectionner parmi 20 personnages, euh, euh, 10 qui devraient être élus pour créer une nouvelle civilisation. Ou ça peut être des objets qui vont vous servir à, à survivre sur une, une île déserte ou des, des trucs comme ça. Ça peut être quand même assez intéressant. Dans une situation comme celle-là, on dit que le processus compte plus que le résultat. On veut vraiment savoir comment vous interagissez avec les autres. L'idéal, on dit que ça consiste d'abord à écouter, donc pas toujours prendre, même si vous êtes un, un leader naturel, c'est pas toujours d'emblée de prendre le, le leadership, mais plutôt d'aller écouter ce que les autres ont à dire et puis après ça, d'arriver avec une position, une intervention, euh, d'essayer toujours d'intégrer de, les autres, euh, euh, d'y aller positivement, de, de, de, de jouer aussi peut-être un peu le médiateur. Donc, je suis d'accord avec l'un, avec l'autre, moi, ce que j'ajouterais, donc on on veut voir votre position, mais on veut voir aussi que vous écoutez les autres dans l'équipe.